Je dis que depuis longtemps, oui, mec, depuis mon enfance. Le soleil me donnait espoir d'être celle que j'en rêvais. Je rêvais seul dans le noir, pensant à mon histoire. Petite fille perdue qui se battait seule contre la vie née sur le fleuve. J'ai dérivé sur Paris, j'ai lâché l'encre. Puis j'ai quitté le navire, avec pour ce but la réussite à conquérir. Avec pour ce but la réussite conquise, n'est-ce pas? Une petite fille seule dans le noir, Vois la vie comme une fille seule dans le noir. Tous ses ennemis sont anges. planifiés avant de miser sur le bon je... de ma famille, loin de ma terre, zéro appui, repère perdu quand j'ai su qu'il est parti. Mais Sur la vie, je sais qu'il m'a tant appris. Et dans la peine, je revois son beau sourire. Non de ma famille, loin de ma terre, zéro appui, repère qu'il est parti mais sur la vie, je sais qu'il m'a pas pris. et dans la peine de revoir son beau sourire. Papa où je sais que tu me ça vois me grandir. Tu me protèges et tu me guides face à l'avenir. Papa où je sais que tu ça me vois grandir. Tu me protèges et tu me guides face à l'avenir. Voir la vie de toutes les couleurs Je sais que j'étais la pire de toutes mes sœurs Mental c'est difficile à canaliser Incomprise, de mis à dos pour mieux respirer Dans ma bulle, près des nuages, du vu des sous d'une famille matriacale où tu brises tes sources Sache que ta force m'a inspiré. 28 ans après, je prie sur le champs élysées Petite vie seule dans le noir Vois la vie comme une vie seule dans un noir tous ces ennemis sont en jeu. Planifie avant de miser sur le bon je... Petite fille seule dans le noir. vois la vie comme une ficelle dans un trou noir. Tous ses ennemis sont en jeu. avant de miser sur le bon jeu. Loin de ma famille, loin de ma terre zéro appui. Repère perdu quand j'ai su qu'il est parti. Mais sur la vie, je sais qu'il m'a tant appris. Et dans la peine, je revois son beau sourire Une ma famille, mon de ma terre, Un mon perdu quand j'ai su qu'il est parti sur la vie Je sais qu'il m'a tant appris Et dans la peine, je revois son beau sourire Papa, où Je sais que tu me Sans vois grandir sourire. Tu me protèges et tu me quittes Sans face à l'avenir Papa, où Je sais que tu me vois grandir sourire. Tu me protèges et tu me quittes Sans face à l'avenir Petite fille seule Petite ficelle dans un trou noir Tous ces ennemis sont hors-jeu avant de miser sur le bon jeu. Petite ficelle dans le noir Voir la vie comme une ficelle dans un trou noir Tous ces ennemis sont hors-jeu avant de miser sur le bon jeu.